Finalement, hop, je vais pas me maquiller. J'ai trop la flemme. Bon, je vais déballer vite fait euh, mon colis. Je vais déballer vite fait mon colis. Ensuite on file. Euh, je comptais prendre les transports en commun, mais c'est juste pas possible. J'ai 1h30 en transport en commun contre 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes en, en taxi. Donc je vais prendre un grade. J'ai passé une commande euh, Modanisa et je vais vous montrer voilà, ce que j'ai choisi. Déjà. Euh, tout ça je vous montrerai sur Instagram porté Je vais vous faire un haul Puisque je déteste porter les vêtements Quand ils ne sont pas repassés Donc du coup euh, je vais repasser tout ça Et vous montrer mais voyez cette robe hyper simple Vous verrez aussi que c'est beaucoup de vêtements couleur assez nude euh, Passe partout Donc cette euh, robe pull J'ai aussi pris beaucoup d'ensemble Parce que c'est juste euh, c est, c est, Ça facilite la vie franchement Le matin quand, vous, quand vous, vous ne savez pas quoi vous mettre Vous mettez un ensemble Et voilà alors, ça ici, c'est quoi Voilà, bah, c'est un ensemble. Donc, c'est un ensemble noir, tout simple. Donc, c'est une longue tunique. Euh, vous voyez, en coton. Et vous avez le pantalon. Ah non, c'est pas un pantalon, c'est une jupe. Ouh, ça m'étonne euh, Ouais. Euh, je crois qu'il y avait plein de couleurs de disponibles. Bref, porter. Ah oui, voilà, j'avais imaginé ça porter avec une ceinture. Euh, porter ça avec une ceinture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ici J'ai. Oh là là, celle-ci elle est jolie Une petite chemise, trop belle Vous voyez les boutons, avec des petits boutons comme ça Il me semble qu'il y avait plein de couleurs aussi En coton, super joli Portez ça avec un petit slim Hop, euh, Vite fait, bien fait Vraiment comme je vous disais euh, J'ai laissé de trouver des vêtements qui font quand même habiller euh, Mais euh, casual En même temps euh, euh, j'ai besoin d'être à l'aise dans, dans, dans, dans, dans mes vêtements, alors cet ensemble là aussi il est trop, trop sympa c'est un ensemble tout simple gris avec une tirette derrière, et alors ce que j'ai bien aimé c'est que vous avez hein, la partie blanche on dirait une petite chemise qui est accrochée et avec ça vous avez un pantalon, les pantalons vous voyez un peu style jogging, donc ça aussi franchement porté avec une, be une belle petite paire de baskets ça fait habiller et en même temps ça fait très décontracté ça donne un style décontracté, alors là ici ce, cet ensemble, j'ai flashé dessus, euh, c'est c'est c'est une rabaya, c'est une rabaya, je l'ai trouvé trop, trop belle, je sais même pas si c'est une rabaya, c'est pas une rabaya en fait, une... ah si, c'est une genre de tunique avec une tirette, et j'ai trouvé juste trop belle, euh, j'avais vu, euh, je l'avais vu aussi sur Instagram porter. et ce que j'aime bien c'est que vous voyez le tissu, vous avez un contraste entre le tissu, vous euh, voyez, euh, hyper euh, beau, satiné, qui fait très chic, et les manches qui font vraiment casual, qui font vraiment très décontracté, j'ai vraiment aimé en fait euh, cette touche-là, euh, je le trouve super beau le tissu, et top, top, top, top, top je suis quasiment fini. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est une jupe. J'ai pris une jupe. J'en ai pris deux, d'ailleurs. Je l'ai prise aussi en marron. Ah non, voilà, pas en marron, en noir. C'est une jupe en simili cuir longue. Parce que le truc, c'est que j'en ai une il y a super longtemps, mais elle est trop, trop courte. Euh, elle, est, elle, est, elle est trop courte pour moi. Donc, du coup, j'ai vu celle-ci en version longue et je l'ai trouvée juste top. Voilà, ça, c'est un truc, un hein, indispensable que vous allez pouvoir ressortir tout le temps, tout le temps, un autre indispensable ben le, le jean de Nîmes Blanc j'en avais plus, euh, donc du coup je me suis dit allez on va, on va en essayer un de chez, c'est toute la marque Revka ou Benin, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'information. mais voilà très simple, mais euh, vous voyez c'est pas un slim c'est plutôt un mom boyfriend euh, jean et ensuite j'ai quoi d'autre, là, alors ça, je l'ai vu, je me suis dit mais mince pourquoi j'ai pas, pas, pas trouvé ça avant d'aller en France Mais je, je me suis dit franchement il faut que je le partage avec les filles euh, et je vais bien les garder précieusement. Alors c'est un bonnet, vous voyez bien chaud, il y a plein de couleurs et vous avez ça qui est accroché donc en fait ça, vous pouvez l'accrocher comme un châle pour cacher le cou. Je l'ai trouvé juste super super super beau. Là en. il paraît un peu clair mais il est en rouge bordeaux foncé. Mais vous avez plein d'autres couleurs et vous verrez sur le site la, la, la, le, le mannequin qui le porte. Euh, C'est juste super pratique si vous avez.. Si, J'imagine que chez vous il fait encore froid et que vous n'êtes pas encore si d'hiver. Voilà, et là la dernière chose, j'avais vraiment envie d'une jolie robe, euh, mais une, une robe. Euh, qui n'est pas trop été, vous voyez, que vous pouvez mettre avec un, un pull ou autre, et j'ai trouvé celle-ci sublime. Ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, le, la partie en dessous, elle est plissée, donc ça fait un peu jupe plissée, donc du coup, vous pouvez porter ça avec un haut, et ça fait vraiment genre euh, haut avec une jupe, et vous pouvez aussi la porter... Hop là, je chope la ceinture, vous pouvez aussi la porter comme une robe. Donc voilà, maintenant, il va falloir repasser tout ça, et je vous donne rendez-vous sur Instagram, c'est en barre d'informations pour euh, les essayages. Je range tout ça, et on file, on prend le taxi coucou bon je vous retrouve avec mon petit thé ici donc voilà vous voyez ça a commencé là on a commencé en fait l'installation des, euh, des clims l'installation des clims donc là aujourd'hui en fait j'ai rendez vous avec l'électricien que vous voyez là bas pour euh, bah, fixer les points électriques en sachant que la cuisine sera là bas et les bureaux du côté là donc euh, voilà c'est un peu le boxon on y va bon, je vais manger aujourd'hui à l'arrache euh... Je vais manger à la reche, mais tant pis au moins j'aurais mangé parce qu'il est déjà 14h30 et j'ai toujours pas mangé. Okay. Euh, donc euh, on va faire ça, on va manger. Donc j'ai des pâtes au saumon. Peste au saumon, super bon. Oh, il fait chaud, il fait chaud, tant <rire> c'est la mort. Bon, voilà, je suis rentrée. Oh, on se retrouve avec mon appareil photo, c'est mieux comme ça. Euh, je vous montre vite fait mon... Oh regardez, ici, il nous donne des stickers partout. Euh, ça, c'était le sticker du du Starbucks. Euh, donc, comment je suis habillée Alors, ce jean, vous avez été nombreux à me demander la dernière fois d'où il venait. C'est un jean Levi's. C'est le seul d'ailleurs. Non, j'en ai deux. J'en ai deux. Donc, jean Levi's. Ensuite, j'ai cette chemise qui vient de chez Modanisa que je porte très souvent quand je vais bosser parce qu'elle est juste super à l'aise. J'ai aussi ce t-shirt de chez Modanisa, t-shirt en coton. Non, ici vous avez besoin de mettre quelque chose dans, le, dans une pièce dans laquelle vous allez suer <rire> voilà et alors ce turban c'est un turban qui vient de chez Baya et alors mon turban ici voilà mon turban il vient de chez Baya euh, voilà bon je vais me changer euh, et je vous retrouve je suis KO oh. oh là là. en fait j'ai utilisé de la farine de coco et du, du son d'avoine le problème c'est que bon là ça va mieux hein, déjà celle-ci par rapport aux premières euh, c'est hyper collant on ouais, va devoir euh... voilà. je vous ai lâché entre temps donc euh, on est en plein de révisions en fait euh, c'est Ahmed qui s'occupe du côté euh, anglais donc euh, les filles on déteste la semaine prochaine du coup euh, ils ont fait des révisions et euh, voilà et ce que je vais faire là c'est que je vais faire un tout petit peu de français avec elle et ensuite, je vais faire cuire des gouffres. Mais euh, j'ai testé une nouvelle recette. On va voir ce que ça va donner. Bon. Le Moyen Âge, les temps modernes. Tu, mais découpe d'abord tes images, Valérie. D'abord, tu me les découpes et ensuite tu vas me les placer dans l'ordre chronologique. OK Mais... Oui. Bon, voilà. Les enfants, ils sont au parc. C'est mon petit moment à moi et ma commande de chez Aromazone. Alors les, pour les personnes qui vivent à l'étranger, sachez qu'à euh, les frais d'envoi sont gratuits à partir de 100 euros d'achat. Donc franchement ça vaut le coup en sachant que par exemple pour Singapour en général ce qui est euh, embêtant c'est les frais d'envoi de, de, qui sont hyper chers en fait et qu'on veut recevoir quelque chose de la France ou autre alors que là pour le coup ça vaut vraiment le coup. Je commande régulièrement chez Aromazone. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris rapidement. J'ai pas de code promo ni quoi que ce soit. La première fois que vous commandez, vous avez euh, un, une réduction. Donc, vous regardez en barre d'informations, je vous mettrai ça. Et ensuite, vous-même, vous pouvez parrainer une personne. Et, euh, et voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire euh, Mais je pense que c'est un bon plan dans le sens où... Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à Singapour, il y a, par exemple, les huiles essentielles à Singapour, ça coûte trop cher. Alors que là, euh, sur Amazon ça coûte... Vraiment des cacahuètes. Cette poudre blanche, c'est du bicarbonate de soude. J'ai pris plusieurs paquets puisque j'utilise beaucoup de bicarbonate de soude pour faire mon ménage essentiellement, et je pense qu'il y en a un qui a un peu fui. Mais par exemple laloe vera ici, vous en trouvez plein, mais le problème c'est, j'ai du mal à faire confiance. Et c'est vrai que moi, à Amazon, je connais depuis, ça fait des années, des années, des années que je que je commande chez eux, et je me dis voilà au moins c'est certifié bio, il y a de la qualité. Et euh, donc j'ai pris de l'aloe vera Donc comme je vous disais, j'ai pris du bicarbonate de soude J'ai pris ça, les marocaines, vous savez, le gant de gommage Puisque Je ne peux pas aller au bled Alors le bicarbonate de soude J'ai pris plein d'huile Alors ça aussi, j'ai pris du vinaigre euh, Alors c'est du vinaigre, mais attendez, pas n'importe quel vinaigre C'est un peu le boxon dû mettre... Oh punaise, ben voilà Il y en a un qui a éclaté Oh là là, aromazone, je vais vous contacter là Hé, hein. hé, hey, hey, regardez-moi ça Purée il euh, y a un paquet qui est ouvert. Mince. Hein. Euh, oh là là. Franchement, ils auraient dû mettre ça. Euh, je ne sais pas. On auraient pu emballer ça d'une meilleure façon. C'est la première fois que ça arrive vraiment euh, car regardez, je regardais même les bouteilles. Euh, même les bouteilles, il euh, y a tout qui est retiré. Mais c'est donc du vinaigre agricole à 12%. Et donc moi, j'utilise essentiellement pour... Euh... Ah ben bah, voilà, c'est celui-là qui, qui est ouvert. Oh ah, mince. Bref, a, il, faut, il va falloir que je nettoie tout ça. Donc j'ai plein d'huile. Euh, comme d'habitude, des huiles euh, végétales. Oh là là! Ah, il va falloir que je nettoie tout ça. Franchement, mince, euh, euh, je vais leur envoyer un email. Hein. Je vais leur envoyer un email. Hein. Je vais leur envoyer des photos surtout voilà donc regardez moi ça euh, ça c'est du savon noir liquide bon je vais vous laisser en fait je peux pas faire un déballage comme ça ça m'énerve <rire> je vais nettoyer tout ça je vais récupérer quand même hein, tout le, le bicarbonate là qui est en dessous je mets ça dans une boîte et euh, écoutez on va se quitter pour euh, ce vlog euh, franchement ça m'a fait du bien de repartir au boulot de revoir les collègues de revoir mes copines et, euh, et de reprendre le boulot surtout de penser à autre chose de sortir de la maison donc voilà j'espère que tout... ça a été rapide hein, franchement j'ai vraiment fait un aller-retour euh, euh, rapide mais en, en tout en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye